Ça pousse yeah. Joyce, Faites yeah. te jure, yeah. Joyce, fais yeah. nous en frère la pute yeah. nous savoir yeah. Même si elle la pute yeah. Juice yeah. Sur ma grappe sans ma grappe Car j'ai le juice J'ai le juice Dans la maison yeah. J'ai le ramène yeah. Peigne du nom yeah. Tout de mal j'ai rien de contre, yeah. j'aime pas baller, yeah. pas baller yeah. Toi t'es bad -ball, yeah. bad, y'a du pute ici J'ai pas de frère yeah. Hey, toi tu penses te fnoyer yeah? Comme une cuit dans un rallye yeah? Les couilles sur la bêta yeah? Une bouteille de Bacardi yeah? Hey, toi tu penses te fnoyer yeah? Comme une cuit dans un rallye yeah? Les couilles sur la bêta yeah? Une bouteille de Bacardi yeah? Elle tire la langue yeah? Comme Jordan dans les rolling yeah? Elle fait le tour yeah? Comme les aiguilles dans les rolling yeah? Les dans les rôles, les yeah. yeah, dans les rôles, yeah. Comme les dans les les dans les les dans les rôles, les dans les les dans les rôles. les yeah. dans les rôles, yeah. Comme les dans les rôles. Je yeah. suis yeah. tout seul, je pas besoin de tout seul. Je pas tout seul. Mon cœur se console. J'étais vide, j'étais déjà vide, mais Cou, je fais les 400 coups négro pour les sans coup, Faut les 400 K Il faudra les 400 K négro Je fais les 400 coups Hey, tu du grand souvenir yeah? Comme une putain dans un rallye Mes couilles sur la pêta yeah? Une bouteille de bagardie yeah? Hey, tu du grand souvenir yeah? Comme une putain dans un rallye Mes couilles sur la pêta yeah? Une bouteille de bagardie yeah? Elle tire la langue yeah? Comme Jardim et les rolling yeah? Elle fait le tour yeah? Comme les aiguilles dans les rollies yeah? Les aiguilles dans les rollies yeah? les comme les que dans les pas comme les je dans les n'y